Dans cette vidéo, on va voir une étude de cas détaillée d'un investissement récent qu'on a réalisé pour le compte d'un client à Riga, la capitale de la Lettonie. On va voir si ça vaut le coup. On va parler de ses motivations, on va parler du bien en question, on va parler du budget global de l'opération, du rendement. On va partager les points d'amélioration. On va partager également les photos avant et après pour que vous ayez un ensemble intelligible, concret, de sorte à vous appuyer dans le cadre d'une prise de décision d'un investissement à l'étranger ou à Riga en Lettonie particulièrement, on en parle de plus en plus. Donc, euh, je vais partager tout cela avec vous. Et euh, on entre tout de suite dans la vidéo avec euh, des notes prises sur, euh, sur mon ordinateur. Et pour ceux qui se demandent qui je suis, eh bien, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez sécuriser votre patrimoine, diversifier vos sources de revenus dans l'immobilier à l'étranger, apporter plus de résilience, eh bien, allez sur lifeinvest.eu pour voir nos dernières offres. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec les motivations de, je vais me mettre ici, de cette cliente qui nous fait confiance depuis, depuis 2019, donc client bâtisseur pour life invest Régine, salut à toi, si tu regardes cette vidéo, elle était dans une optique de diversifier sur le plan géographique, a euh, pour habitude de, de voyager, un style de vie international, et, euh, et cherche des rendements à l'étranger, des rendements compétitifs, cherche à avoir son capital en meilleure santé possible. Et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers l'Estonie en 2019 et nous fait confiance depuis 2019. Et lorsqu'on a ouvert la Lettonie, elle nous a, nous a suivis sur la Lettonie dans le cadre de deux investissements. Là, on va parler d'un de ses investissements récents. Et elle voulait profiter de prix d'entrée moins élevé. Puisqu'on va voir, c'est un budget, un budget de, moins, de moins 50 000 euros. Et, et le tout dans un environnement sécurisant, dans un pays d'avenir avec des frais réduits, euh, toujours avec le même principe de package d'investissement clé en main, de sortir à le, scaliner, euh, le moins à faire possible. Euh, on parle d'un studio 17,1 m carrés, avec séjour, une cuisine équipée, une salle de douche. On va voir les photos ensuite, avant après. Vendu à rénover et à meubler, faisant partie euh, du package d'investissement clé en main, donc euh, avec prestations incluses dans, dans le prix. À 20 minutes du centre historique de Riga, donc première couronne, ce qu'on fait régulièrement lorsqu'on développe un nouveau marché, c'est qu'on investit dans la capitale, hein, puisque il y a, bah, le plus souvent, c'est là qu'il y a une plus forte démographie, dans la capitale, et puis, et puis ça permet d'avoir une adresse euh, là où, où les personnes viennent de province pour s'installer et trouver un travail mieux rémunéré. D'acheter en première couronne permet de profiter de prix immobiliers au mètre carré moins élevés que dans l'hypercentre donc là on a 20 minutes en transport en commun nous avons investi dans le même immeuble de manière très transparente on a fait l'acquisition de deux biens déjà par le passé dans le même immeuble aujourd'hui nous sommes copropriétaires dans le même immeuble donc on investit nos propres capitaux là où nos clients investissent tout d'abord parce que ce sont des opportunités très compétitives en termes de rendement à 8% net et plus et donc je suis très satisfait de ces performances-là donc, je suis ravi de le présenter, de le présenter à nos clients Life LifeInvest. Parlons du budget global maintenant. On va aborder trois scénarios. Un, un scénario à la hausse, un scénario à la baisse et un scénario flat où les prix n'évolueraient pas. Dans le contexte actuel, autant être réaliste, espérer le mieux mais se préparer au pire. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Prix de vente, 16 500. Frais de timbre pour enregistrer la vente au registre foncier, 15 euros. 248 euros de taxes, 150 euros de frais de notaire. Au cumulé, on a 1,5% de, de, de frais euh, sur le montant de, de, du bien. Donc ça compte parmi les, les pays les plus compétitifs en termes de, de frais de notaire. Incroyable, vous me direz, mais c'est bel et bien vrai. En termes de rénovation et d'ameublement il a fallu payer 7 287 euros. Et en termes de frais Life Invest pour le package clé en main, c'est 5 800, donc frais d'acquisition globale. Un budget d'acquisition globale, c'est du 30 000, 30 000 euros. On va passer plus tard au calcul de, de rentabilité, ou faisons-le tout de suite. En, en revenu locatif, c'est du 3 000 euros par an, c'est du 3 000 euros annuel, donc du 250 euros par mois. D'accord À cela, on déduit de la comptabilité, des frais de gestion, de la taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, un forfait d'assurance, 35 euros, et des impôts, des impôts qui s'élèvent à 300 euros qui sont payables uniquement dans le lieu de situation du bien. Par exemple, pour le cas d'un résident fiscal français, par exemple, sachant qu'il y a une convention fiscale, le contribuable paiera son impôt sur le revenu en Lettonie et il reportera sur sa déclaration 2047 en France. Euh, le montant des revenus encaissés et le montant de l'impôt payé et euh, il y aura un crédit d'impôt calculé de sorte à ce que le contribuable ne fait pas de fois Alors, si vous voulez une consultation privée à ce sujet-là on a l'étude de Calife Invest qui est en description de cette vidéo et qui permet de, de passer un moment ensemble pour, euh, bah, pour rentrer dans le détail de cela et euh, est inclus le rapport de convention fiscale établi par un avocat fiscaliste d'une valeur de 1000 euros donc n'hésitez pas euh, je précise que la consultation de 247 euros sera déduite hein, si vous passez par nous pour un accompagnement à la Chine d'Astelie. Donc euh, là on part sur un scénario d'augmentation des prix au mètre carré des prix du mètre carré locatif de 2,25 par an. Euh, là c'est le scénario optimiste, disons, si les prix continuent de progresser, et une augmentation de la valeur du, du mètre carré de 3%. Donc on, on, on voit que s'augmente progressivement jusqu'à atteindre des 8,04% de rentabilité nette réelle. Et là, on pourra ajouter, euh, on pourra ajouter... Donc, en France, 0%, 0% opé blanche. Soyons précis. Parlons de, du, du même investissement, mais avec un scénario à la baisse. Euh, baisse des revenus locatifs de 2,25 par an sur les cinq prochaines années. Avant cela, on, on, on anticipe sur les cinq prochaines années du scénario positif. Un revenu locatif de 11 495 euros, 2.204 euros de gains en capital, c'est du conservateur si on se base sur l'évolution historique des prix. Euh, la Lettonie, c'est la quatrième plus forte évolution des prix au mètre carré de l'Union Européenne, si je ne dis pas de bêtises, avec 7% d'augmentation sur la ville de Riga depuis 2010. D'accord Donc, euh, bon, ce sont des chiffres conservateurs, mais bon, si, euh, si l'immobilier venait à cracher, de 3%. Sur les 5, de 3% par an sur les 5 prochaines années, on serait, on serait plus sur, sur ces rendements-là. Euh, et et un, un, un revenu locatif sur 5 ans à, à hauteur de 10 531. Là, on voit que ça baisse chaque année, à peu près, dans, dans le scénario d'un crash. Et, et 2000, 2076 euros de, de perte en capital estimée sur 5 ans. Toutefois, on reste sur des sur des rentabilités nettes réelles euh, à 7,42, 7,21, 7,682, 6,63. Donc euh, pour un enrichissement total de 8455 sur 5 ans et de 100, ce qui équivaut à 141 euros par mois. Ça c'est vraiment le, le scénario, euh, c'est vraiment le scénario noir. Euh, là on est on est à, à plus de mais après de 15%, 15 de, de chute des prix de l'immobilier sur les cinq prochaines années. Donc euh, bah, c'est parce que je chouette, mais si, si toutefois ça arrivait, on, on maintient des, des, des rendements compétitifs euh, à voilà, ces hauteurs. Pourquoi Parce que les prix ont été négociés de base et, et c'est l'expérience que Life Invest a à offrir c'est qu'on a étoffé un réseau, un réseau sur place qui nous permet d'avoir accès à des offres et à des négociations puisqu'on fait du volume. Et là, le scénario de revente si flat, toujours le même budget global, si en gros le, le, le bien est revendu 5 ans après au même prix d'achat et que les loyers n'augmentaient pas, on se trouve sur du 7,42, 7,42, 7,42% de rentabilité nette et réelle. Pour résumer, scénario haussier on approche les 8% de rentabilité nette réelle. 13 699 d'enrichissement sur 5 ans et 228 euros par mois. Sur un scénario baissier, on est plus sur du 8 455 à 141. Et sur un scénario flat, on est sur du 13 329 222 euros par mois. Alors naturellement, je ne sais pas où seront les prix à hauteur de 6 mois, 1 an, 2 ans. Euh, par contre, j'ai confiance pour dire que d'ici 10 ans, les prix seront... Euh, seront forcément à la hausse sur la ville de Riga et les meilleurs emplacements de la ville. Passons ensuite au rendement qu'on a, qu a vu là ensemble. Euh, D'un point de vue amélioration, euh, on a eu un souci au, au niveau de la société de travaux avec qui on a historiquement travaillé à Riga. Euh, on n'a pas la science infuse, euh, il y a plusieurs pièces en mouvement pour réaliser ce type d'opération clé en main. Le premier la première société de travaux a fait ses preuves dans le cadre d'un logement et sur le deuxième il nous a planté donc finalement ça a quasi coûté double euh, ce que je vous montre là, les budgets que je vous ai montrés sont, sont inclus cette, cette coquille en inclus ce, ce, ce problème de rénovation qui a été solutionné entre temps et qui nous permet à présent d'avoir de, plus des budgets maîtrisés sur le même type de biens même type de bien, on est plutôt à 5000 euros 4700. D'accord, euh, vous donner un aperçu des images avant-après, vraiment sur une superficie similaire. Donc, studio de 17 mètres carrés. Celui qui a, ça, ça, c'est celui qui a coûté 7000 7 000 euros de budget travaux. Donc, passer les images avant après d'ailleurs celui-ci nous a coûté 4000 seulement une surface un peu similaire quoi dans cet état là de base donc euh, notre cliente a su euh, a su tempérer, elle a été patiente et euh, est toutefois contente du, du rendement locatif euh, obtenu malgré euh, ce, cette cette hausse des prix. Et, et, et il faut savoir que il y avait il y avait un peu plus de travail à faire dans cet appartement là, euh, dans, dans celui de notre cliente, sachant qu'il y avait un écoulement des eaux à rediriger donc du, du plancher à ouvrir et à refaire. Donc c'était plus de travail également. Mais euh, voilà, le système s'améliore de bien en bien. Donc, euh, bon, par transparence, je vous partage cela. Mais sachez que si vous lancez sur un investissement à l'étranger, bah, évidemment, ça c'est une autre pièce en mouvement, la société de rénovation, la qualité, le standing, bah, les promesses tenues. Euh, en partie impliquée sur ce bien, on est avec Egils. Eagles qui est à l'origine de, de, de l'opportunité, qui m'a mis en contact directement. Euh, on est avec Roland, qui a chapeauté la vente chez le notaire. C'est une, une vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube. On a documenté tout le processus. N'hésite pas à aller la voir. Et, et Adriane, qui s'occupe de, de chapeauter, superviser la gestion locative, l'aménagement du bien, la rénovation sur place. Donc c'est nos yeux et nos oreilles c'est le chef de projet immobilier, disons, pour, pour la région de Riga. Les photos avant-après, on, on les a vues brièvement. C'est du beau travail qu'ils ont réussi à faire. Et on est très heureux, la cliente aussi. Et um, c'est un bien qui a trouvé le locataire. Heureux locataire au prix, au prix demandé de 150 euros par mois. Um, normal, lorsqu'on propose des biens rénovés, qui permettent de vivre confortablement. Locataire content, propriétaire content, tout le monde est content. Donc jusqu'ici, tout va bien. Alors, est-ce que tu veux te lancer C'est vraiment tout à refaire. la pièce de vie. La belle salle de douche rose. avant après. C'est un, un studio, hein, donc on, on a un canapé lit. Joli travail, vraiment, ils sont partis de loin. Et, et, et... c'est un plaisir que de voir un euh, appartement se transformer comme ça. Là, on avait une entrée vraiment dégueulasse, sans cuisine, cuisine équipée après. Là, on a une, une hotte ici savoir ce qu'elle faisait là d'accord tu vois tu vois un autre angle tu vois c'est ici donc je te dis qu'on devait qu'on a dû rouvrir le parquet pour modifier l'arrivée d'eau on avait on avait un évier ici ok là où se trouve le, le porte-manteau donc pour faire propre sur un seul plan on a, hop, on a tiré l'arrivée d'eau pour, pour le mettre sur un, un unique mur pour que la, la cuisine et l'espace soient optimisés. C'est aussi une raison pour laquelle on a payé plus cher pour, pour celui-ci. Une salle d'eau, un autre angle du séjour. Tu as compris l'idée, c'est vraiment les prestations Life Invest, toujours avec un système, un écosystème qui s'améliore, qui se bonifie là, au fur et à mesure on investit. Ça, c'était le 25e investissement. Donc, euh, on fait de, de mieux en mieux. Et toujours hein, dans un but de transparence et, et de cohérence, ça a été loué à une personne venant de Suède sur un bail à durée déterminée, euh, renouvelable. Euh, pourquoi Pour euh, qu'on s'assure d'une meilleure protection. Euh, en Lettonie, il faut savoir que le contrat favorisé, c'est le contrat de durée déterminée, avec un enregistrement, registre foncier, pour qu'on obtienne une décision de justice en cas de défaut de paiement, sans passer par la cour lettonne, mais plutôt par une expulsion directe. On est dans un cadre légal qui nous permet plus de flexibilité en tant que propriétaire et de sécurité. Et là, en, en capture d'écran, j'ai mis les, j'ai le montant des, des loyers et du, du dépôt de garantie. Donc, euh, tu vois? 250 euros de déposite pour un appartement numéro 5. c'est de la couronne suédoise. Et paiement du, du loyer. Ce sont des captures d'écran, mais j'aime bien, par, par cohérence et, et de nouveau transparence, je vous partager cela. Pour les personnes qui ont envie de reproduire la même chose, c'est très simple. Allez sur lifeinvest.eu. OK et vous allez avoir accès à nos dernières opportunités clés en main. Si vous êtes sur l'écran d'accueil, vous allez dans Invest. Je vous montrer le parcours client rapidement. Ça vous permet de prendre connaissance des étapes. C'est une petite vidéo d'une minute trente. On va la voir ensemble, on va rafraîchir. C'est parti On commence avec une étude de cas, pour rentrer vraiment dans les détails, comme je disais tout à l'heure, suivi par une réservation en ligne, lorsque vous êtes prêt. 2000 euros d'acompte à réserver pour bloquer chaque bien, déductible hein, du prix de vente. Et dans les 45 jours, une signature définitive de l'acte. C'est d'ailleurs une, une photo de nous à Riga chez le notaire. Ensuite, tout se fait par procuration. La rénovation. Sur les photos avant après, vidéo filmée. C'est notre designer Daina. qui fait du bon travail, qui est à l'origine de toute la rénovation. Ensuite, on s'occupe de la gestion locative, de trouver, d'auditer, de faire les visites, de récupérer les, les infos, de signer des contrats, d'assurer la relation. Et puis, jusqu'à la vente. Euh, Quelqu'un en ferait les visites, on signerait l'acte, mise à jour des contrats, on déclare, puis on fait un petit témoignage client. Et tout ça dans le cadre d'un accompagnement à Riga, clé en main. Soutenu avec, avec notre réseau d'experts Life Invest. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, on investit euh, là où nos clients investissent. Vous pouvez commencer par l'étude de cas ou bien en sélectionnant directement votre euh, investissement et en étant en panier en commençant tout de suite. Généralement, ce sont des biens qui sont très recherchés enfin, ce sont des offres limitées. Euh, Profitez-en. Des biens comme ça, il ben, n'y en a pas deux. Donc, euh, cliquez sur le bouton. OK vous allez pouvoir voir bah, qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est en, en, en ligne, dans quelles conditions. On vous un aperçu rapide ici. En cliquant sur chaque bien, vous allez avoir le détail. C'est accompagné d'une vidéo pour chaque bien. Plus d'infos, les prix, les rentas. Il suffit d'ajouter au panier. Donc pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui ne les sont pas, choisissez l'étude de cas, ça va vraiment vous rassurer. Vous allez pouvoir, dans le cadre d'un échange d'une heure trente, poser tout, vraiment toutes vos questions, avoir accès à tous les détails, que adresse par exemple, avec qui on travaille, chose que je partage uniquement à nos clients. Voilà, de nouveau, lifeinvest.eu. Passez à l'action pendant que les opportunités sont là. Bon début d'année et j'espère pouvoir vous accompagner personnellement. A très vite.